Salut à toi Seigneur de Guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Franck, je suis accompagné de Titi et aujourd'hui on s'attaque à la revue du Battle Tom Nurgle ouais. euh, Alors, revue un peu particulière parce qu'on va se concentrer uniquement sur l'aspect compétitif ouais. euh, donc on va euh, se focaliser sur ce qui est fort, ce qui est intéressant à jouer mmh. Euh, et on verra que ce pas des choses les plus évidentes au final. Ouais. <rire> euh, voilà, donc, dans l'idée de pouvoir, euh, bah, se, soit, euh, bah, se trouver des petites astuces, se lancer aussi dans, le, dans, la, compétition, hein. dans la compétition. On en reparlera. Mmh. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux donc nous dire, d'un point de vue général sur l'ensemble du Battle Tom, voilà, qu'est-ce qui, qu qui est déjà intéressant, qu qu'est-ce qu qui fait que ce Battle Tom est, est bien euh, alors ce qui est super intéressant avec ce Battle Tom c'est qu'il a une vraie euh, âme de Norgel euh, qui se traduit en plus d'un point de vue justement compétitif à la table. C'est-à-dire qu'on retrouve ses attraits et qui sont vraiment forts à la table. C'est une armée qui est une armée euh, très forte en objectif, euh, très résiliente, qui va jouer vraiment sur la longueur et sur euh, l'attrition, donc le fait d'avoir plus de ressources que son adversaire sur la fin de la table. Euh, donc euh, quand on va arriver au tour 5 d'AOS en général ça arrive souvent qu'on finisse avec plus d'unités que son adversaire, notamment par invocation et par le fait qu'on a petit à petit euh, grindé, c'est à dire fait des dégâts tout au long de la partie du tour 1 jusqu'au tour 5 sur son adversaire en plus en ce moment on est sur un méta qui est assez élitiste au moment où on tourne la vidéo il y a assez peu de figurines dans les armées et donc du coup elles subissent énormément la maladie voilà donc euh, après on, si jamais le méta change et il y aura un peu plus d'unités Norgel est aussi un, un livre qui a beaucoup de, de capacité à s'adapter à un méta changeant c'est à dire qu'il peut faire de l'anti masse il peut rester en anti-élite euh, il peut euh, être très agressif, il peut aller très vite s'il faut, c'est pas une armée du tout qui est lente comme on a pu euh, l'entendre etc ou comme ça peut laisser paraître sur les caractéristiques du mouvement, mm -hmm. on va voir qu'on est souvent à de 4 à 8 et on va jamais au-delà euh, néanmoins c'est un livre qui est pas si lent que ça parce qu'il fait beaucoup de corps à corps donc il charge beaucoup donc il se projette euh, beaucoup, il utilise beaucoup les mouvements d'engagement, ça on en reparlera parce que c'est dans la micro c'est intéressant et il prend beaucoup à table. On a beaucoup d'unités qui ont de la frappe en profondeur, qui prennent beaucoup de place sur la table parce que qu'ils ont quand même des socles assez importants. Euh, et donc bah du coup on n'est pas si lent que ça en fait. Et comme on est assez fort en objectif, bah, on va beaucoup jouer les scénarios, donc on va beaucoup se projeter pour aller les chercher. Donc euh, moi, je peux ce que je peux retourner après, après un, le, le premier tournoi qu'on a fait en équipe ce week-end, c'est que c'est une armée qui est très polyvalente, qui peut jouer quasiment tous les scénarios, qui peut quasiment jouer contre toutes les armées du jeu, euh, et qui va jouer vraiment sur sa résilience et euh, sa micro-gestion des combats, qui est super intéressante avec ce bouquin. En effet. Euh, donc, ouais, donc tu dis, en gros, donc on, va, on va le redire de toute façon, c'est qu'il ne faut pas que se focaliser sur le War Scroll. Ouais. Il euh, y a plein de choses à aller voir, à aller chercher Voilà, une, une unité, c'est pas forcément euh, Que ce qui est marqué sur son scroll. Ouais. Et donc tu nous dis euh, Tu as déjà fait un tournoi avec, ouais. tu as un léger recul ouais. euh, Donc ça c'est intéressant mm. euh, Parce que souvent on n'a pas le temps de... Enfin, on, on, on présage de choses, mais euh, là, bon, c bien, c c on sait bien, c'est l'avantage, c'est qu'on a pris un peu plus de temps pour faire cette revue. C'est ça. Et du coup, on a... ce qui est intéressant, c'est que Norgol, en fait, est un... est un des seuls bouquins, moi, que j'ai joué à OS, qui est très... Diff... Enfin, qui a beaucoup de surprises quand on est à la table. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte de plein de choses un peu différentes. Ah. Euh, ouais, c'est ça, <rire> genre... Euh, putain, c'est marrant, j'ai l'impression de jouer un bouquin lent, mais à chaque partie sur la table, je suis sur toute la table, <rire> j'ai des unités partout. Euh... Et du coup, en fait, euh, même les gens en face, ils sont là, ils ont un a priori en disant, ouais, excellent, la caractéristique du mouvement elle est basse et finalement il y a plein de super surprises à la table en fait et ça, ça donne des games très très dynamiques alors qu'on pourrait se dire extrêmement lent, c'est un peu résilient finalement les games elles sont un peu écrites avant la fin de la partie etc. Mmh. et pas du tout, c'est ça qui est hyper hyper intéressant dans ce bouquin là. Bah, bah, on va le voir plus en détail bah, maintenant ouais. donc euh, commençons par euh, les donc dans l'ordre du bouquin les aptitudes d'allégeance, et très ouais. bataille mmh. évidemment on en parle beaucoup, on a déjà beaucoup parlé, c'est euh, ma la, la maladie, ouais. cette mécanique qui est centrale. Mm. Ouais. Euh, voilà donc, euh, alors, est-ce que tu as une lecture un peu différente de, de ça, de mm. ce qui se dit habituellement de... Ouais, la, la maladie, il y a eu beaucoup d'impression sur le fait qu'à partir du tour 2 ou du tour 3, euh, toutes les unités ennemies sur la table étaient, euh, étaient, avaient la maladie sur elles, etc., etc. Donc c'est un, un peu différent. <rire> la vérité c'est que, globalement, on va effectivement assez vite infecter une bonne partie de l'armée ennemie, mm mais que, notre, donc pour rappel, la maladie se cape à 7 et se met en fin de phase de mouvement, en fin de phase de combat, et pour chaque 6 ça la touche au tir et au corps à corps. Mais globalement l'armée d'Angol est une armée d'élite, donc on a assez peu d'unités. On a assez peu d'unités qui délivrent un grand nombre d'attaques. Euh, on a certaines unités qui sont très centrées sur les objectifs mais qui font pas, du, pas beau un grand nombre d'attaques. Donc du coup on va avoir en général une ou deux unités chez l'adversaire qu'on va réussir à caper dans le tour jusqu'à 7. Euh, c'est pas du tout écrit, hein, c'est pas en plus euh, complètement automatique. Mmh ça peut être plus si jamais l'adversaire nous engage, c'est-à-dire que si l'adversaire lui décide de venir faire plus de corps à corps, mais là aussi c'est intéressant, c'est que la maladie au départ, on a l'impression qu'on en fait beaucoup, mais c'est aussi un choix de l'adversaire, c'est-à-dire quand l'adversaire se jette dans un corps à corps, soit il a la capacité de nous tuer d'un seul coup, qui qu'il y a peu d'unités en jeu qui peuvent le faire, mais il y en a euh, qui ont la capacité vraiment de nous nettoyer ou de nous faire très très très très, très mal, mmh. euh, mais il va prendre aussi en considération en gens je vais dans un corps à corps et j'assume que je vais prendre de la maladie. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'on joue beaucoup avec les adversaires. Par exemple, un adversaire qui va pas se jeter sur vous au tour bah du coup, il se dit, je gagne un tour de maladie dans la partie. Voilà, moi, ouais. c'est les adversaires où j'ai eu le plus de mal, c'est les gens qui étaient plutôt sur la tempo, qui m'esquivaient, qui ne venaient pas dans les corps à corps, qui essayaient d'éviter à tout prix, parce que, bah, ils voulaient un peu contrer la mécanique de mon armée. Donc du coup, c'est arrivé, j'avais des parties où je faisais assez peu de maladie, et j'ai fini par attraper une, deux, trois unités sur toute la game là où par contre je me suis un peu gavé et fait plaisir mais voilà c'est une mécanique qui est plutôt une mécanique je dirais de focus donc elle va grainer petit à petit un peu toute l'armée mettre un pv par-ci, un pv par-là et de temps en temps quasiment une unité par tour on va vraiment la focus donc des fois ça sert à rien parce qu'on va on la tuerait de toute manière mais ce qui est intéressant c'est que la magie en fait elle lisse la stat de Nurgle c'est à dire qu'en fait on a des stats de combat qui sont plutôt bonnes même si on n'a on pas beaucoup de reines dans l'armée mais ça va lisser un peu ça, c'est-à-dire que quand on va avoir un peu de craquage, la maladie ça va rattraper. Mmh. Et sur la longueur des combats sur toute la partie, bah, ça va nous donner en fait une constante de dommages qui est super intéressante. Wow. Mais c'est pas euh, tout de suite euh, gros dégâts dans la tour. Non, vous savez pas mettre euh, 42 BS dans le tour, etc. Ça va mettre un PV par-ci, euh, finir un petit personnage là. Euh, ajuster juste sur le combat, mettre 2-3 pv, hop, bah du coup il va passer en dégressif le monstre, enfin voilà. Mmh, oui, c'était passe des, pas des paliers, des... Ouais. Exactement, c'est super Alors, cool. C'est marrant, ça me fait penser quand même le coup de choisir d'aller de tomber malade, mmh. c'est comme si... dans la vraie vie un peu en fait, hein, <rire> tu choisis, choisis d'aller en boîte, tu sais que tu vas et... tomber malade. Quoi, Exactement, c'est une engueule qu'a cette mécanique là. Ouais. Voilà, il tombe bien, vraiment, il ouais. est <rire> euh, Ok, euh, donc ensuite, Qu'est-ce que, sur quoi on peut se focaliser? Qu'est-ce qui est important à voir là sur ces, sur La, sur la, la, tête, la résilience, on va aller hyper vite. En gros, toute l'armée a une protection à 5+, ça, enfin, ouais, ça, ouais, ça participe. Et elle a vraiment besoin de ça. Donc, euh, ça, c'est aussi un truc euh, vraiment important. Et elle a un soin, du coup, qui est euh, tout le monde se soigne de 1 PV et de D3 si on est autour des privilèges de fécondité. Euh, ce qui, du coup, participe à la résilience. Donc, en fait, on additionne ces deux-là et ça donne la résilience de l'armée. Pas besoin de s'attarder dessus, c'est pas très, enfin, c'est oui. plutôt parlant. Mais vous allez voir que durant vos parties, ça va, euh, ça participe à votre résilience ces deux règles-là. Voilà. Mmh. Parce qu'encore une fois, si on se concentre que sur les, les War scroll, on a des saves assez très basses, assez, assez basses. Voilà, et... Donc voilà. Donc, si on se concentre que sur ça, évidemment. Bah, c'est là où c'est bien, bien construit, c'est qu'on a des unités qui vont être extrêmement tankies, du coup qui vont bénéficier du soin et d'autres qui vont plutôt être volatiles, c'est-à-dire qu'on va en perdre beaucoup, euh, mais c'est pas très grave. Voilà, mmh. de manière globale. Ok. Euh, voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est des traits de bataille. Ouais. Euh, autre part très importante, c'est l'invocation. Ouais, l'invocation qui est géniale, euh, qui est bien dosée, c'est une des meilleures invocations, je pense que Games c'est écrite. Euh, elle est bien dosée et elle est très bonne en compétitif. Pourquoi Parce qu'elle est stable. C'est-à-dire qu'on sait combien de points on va avoir, on maîtrise la manière de gagner ces points-là. L'adversaire peut interagir avec, donc encore une fois, il a des choix à faire. C'est super cool. Euh, il doit surveiller ça de son côté. ça. Nurgle, c'est aussi une des composantes de l'armée, c'est que l'invocation, la maladie, etc. L'adversaire, il joue en même temps que vous une partie de votre armée. C'est-à-dire qu'il peut vous donner des points d'invocation, il peut vous en couper, euh, etc., etc. Et du coup, tout ça, ça fait beaucoup de mécanique à s'en souvenir, souvenir quand on est adversaire de Nurgle. Et donc l'invocation est très stable. On peut jouer des buis qui sont basés sur l'invocation. Moi, c'est ce que le pari que j'ai fait en, en compétitif, ça marche plutôt bien. On peut aussi juste être ça en élément accessoire, mais on va toujours garder un peu dans un coin de sa tête. Faut je mettre une unité entièrement, faut que je garde quelqu'un chez moi, parce que même une armée qui est pas centrée sur l'invocation, T2 on va invoquer. Voilà. Euh, globalement, moi ce que j'ai vu c'est qu'on invoque principalement euh, pack de porte portepest, pack de nerdlings, euh, la bête de Nurgle, et dans certains match-up on va sortir le héros démon qui permet d'empêcher les pilines et euh, ou de mettre des blessures mortelles avec les démons. Mais déjà ça marche uniquement sur les démons donc si on a un pile un peu axé mortel ça va être moins intéressant et ça dépend beaucoup de la situation. Il y a des situations où vous avez largement préféré attendre un tour de plus pour avoir 10 porte-pèces le tour d'après. Mais voilà, donc globalement on a ça. Le grand timon c'est sympathique, mais je pense qu'on le verra vraiment plutôt en amical euh, où je fais la course pour aller chercher mon grand timon à la fin de la partie. C'est rigolo. C'est ouais, quoi 4, sympa. 495 points ça Ouais, 495 points. C'est rigolo à poser sur la table. Voilà. <rire> ouais, c'est cool, mais ce qu'il faut retenir c'est que l'invocation elle est bien dosée parce qu'on est à 7 Wally -E euh, Donc ce qui fait que quand vos héros ils sont en combat, bah, ils n'invoquent pas tout simplement. Euh, mais on peut invoquer aussi à partir des arbres. Donc euh, voilà, quand on a un but d'invocation du coup on a deux arbres donc c'est plutôt sympa. C'est là aussi qu'il faut réfléchir dans le placement des arbres pour pouvoir invoquer en mettant sur les objectifs, etc. Mais euh, l'invocation voilà, est bien dosée, il faut le faire au bon moment. Si tous nos héros sont engagés et que l'adversaire est à côté des arbres, il bah, n'y a pas d'invoque en fait chez Dragon. Donc euh, c'est aussi là où il faut préparer son invocation, donc c'est plutôt pas si simple que ça à jouer. Mais par contre elle est stable, donc quand on la prépare et qu'on sait combien de tokens on va avoir, bah, c'est assez sympa d'invoquer, et on invoque globalement pour prendre les objectifs. Et ça fait assez peu de dommages ce qu'on va invoquer. Donc euh, voilà, c'est une invocation qui est bien dosée. On invoque, entre si on est build d'invocation, on peut invoquer jusqu'à euh, 3-4 unités dans la partie. Ce qui est plutôt assez, assez fort. Mm -hmm. Donc entre euh, 300 et 500 points dans la partie en plus, donc c'est plutôt cool. Par contre, quand on a des adversaires qui vont être un peu disruptifs et qui vont nous empêcher, on va invoquer allez, une ou deux unités dans la partie. Mais c'est déjà pas mal, on va rajouter 20-30 euh, PV dans la partie sur la table. Bon, c'est plutôt, plutôt sympa, hein. ouais. avec tout ça, avec la protection, la, le soin, etc. Ça, ça fait une différence, et c'est ça qui nous amène à, à la fin de la partie à avoir en général pas mal d'unités encore en vie. Oui, bah oui, ça fait partie des grosses mécaniques qui permettent ça. Ouais. Euh, donc en gros, plein de bonnes choses à, à invoquer. Donc, ouais. On remet le point, c'est vrai que ce grand team monte, ça peut être séduisant, mais c'est pas... C'est tard. C'est voilà, peut... trop tard, et ouais. puis voilà. Et puis c'est gros. Ouais. Et puis en plus, c'est difficile rend... à poser, hein, parce que Wally Within 7, plus le 9 des adversaires, Bon, et puis on, on a déjà des gros socles un peu dans l'armée, plus les décors à côté, et il est très lent, donc si on le met par exemple derrière moi, c'est ce que j'ai souvent, quand mes héros sont assez avancés, et que l'adversaire est devant moi, je peux pas invoquer devant moi, donc j'invoque derrière moi, c'est-à-dire qu'imagine, je mets un grand timon derrière moi, alors il faut qu'il avance, il a beaucoup de mal à contourner les unités, etc. avec son gros socle, c'est pas si simple que ça à jouer, alors qu'une unité de porte paix ça peut se faufiler, ça peut charger un peu en colonne à travers des choses, c'est plus simple à jouer, voilà. D'autant que t'as as forte chance que en aies déjà intégré un dans ta liste. Et en plus en as déjà un, lui il arrive, il a moins d'options, donc il est un peu plus fragile, alors oui c'est super sympa, il a plein d'aptitudes, mais il va faire un peu doublon, donc euh, mmh. moi j'ai jamais vu l'intérêt d'attendre, en plus on, on attend, bon, on se dit mais attends, mais je vais plutôt mettre euh, maintenant des porte-pestes et le tour d'après des porte-pestes. Le ouais. continent c'est globalement... Ça tombe quoi T3 Ouais le ça T3, mais là du coup... Enfin, entre T3, on mettre 2 fois 10 porte-peste à hein, 1 mmh. grand je pense que dans ouais, toutes les ça. games compètes, on va choisir 2 fois 10 porte-peste, voilà. Bien, bon bah c'est dit. Autre élément euh, central de ouais. l'armée, euh, c'est le cycle de la corruption, la roue, c'est la ça. fameuse roue, euh, alors... Est-ce que déjà quand même tu peux rappeler un peu la mécanique parce qu'elle est, ouais, est, est, est Elle est super simple et en compétitif justement c'est assez important. C'est la mécanique de la roue avant le début de la partie. Donc avant de choisir qui va jouer, on va acheter un dé, ça va donner un numéro sur la roue. Et ensuite la roue avance de 1 point par tour. Tout simplement. Cette mécanique est, est vraiment très bonne. Euh, néanmoins elle est complètement aléatoire. Bah, pourquoi bah, Parce que je viens de le dire, avant la partie on jette un dé. Donc il euh, y a globalement 2 à 3 effets qui sont vraiment très bons. Euh, mais qui ont besoin de tomber quand même dans un tour qui est plutôt intéressant. Euh, les effets qui sont vraiment excellents, c'est l'effet numéro 5 et numéro 6. Euh, ont... L'effet numéro 5 va tout simplement couper l'épiline et mettre moins 1 à la charge ennemie. Et euh, l'effet numéro 6 donne un plus 1 à la maladie sur toute la table. Alors, on a l'effet un... numéro 1 qui est plutôt sympa aussi, qui donne une protection à 4 qui est forte mais dépendant du tour auquel ça arrive euh, parce que bah, des fois ça sert pas à grand chose même si tout simplement par exemple on commence mais qu'on joue pas contre une armée de tir bah ça sert pas à grand chose euh, et puis des fois, comme c'est avant le début des fois ça peut donner c'est à dire que la personne va me dire ah bah t'as protection à 4 bah vas-y je t'en prie joue en premier voilà comme ça euh, c'est pas très important par contre les autres effets vont faire en sorte que, là aussi on joue avec l'adversaire, c'est à dire que bah, l'adversaire va savoir c'est quoi les angles de roue, et nous on va se préparer par rapport aux effets qui arrivent, c'est à dire que bah, le tour on a plus dans la maladie, on va peut-être essayer d'infecter plus de personnes possible, donc s'il arrive très tôt dans la partie c'est pas génial, par contre quand il arrive au milieu de partie, quand tout le monde est un peu infecté et tout c'est plutôt cool, et puis là on va essayer par exemple d'avoir deux unités complètes pour vraiment, euh, pour vraiment faire mal avec ça, et l'antipiline bah, c'est très fort contre certaines armées, contre certaines unités, notamment les unités qui ont des pilines à six, euh, pour tout simplement engager des, des gros tons un peu, euh, un peu en coin avec une unité et les empêcher de bouger à ce tour-là. Donc on joue sur la mécanique de mouvement, l'adversaire aussi saura et donc il doit prendre en compte bah, au prochain tour je peux aussi ne pas faire d'action héroïque, je peux ne pas pin, j'aurai moins à mes charges. Mais il faut que ça arrive aussi dans le bon tempo, voilà. Euh, par exemple quand vous commencez très tôt sur l'écran sur 5 et 6, que vous faites 4 ou 5 sur le premier DD. C'est un peu dommage à vous perdez un petit peu de, de, de cette consistance, parce en plus votre 4+, va arriver euh, allez, au tour 5 ou un truc comme ça, ça sert plus à grand-chose. Mmh. Mais voilà, il faut voir cette mécanique-là comme un bonus, qui si ça se déroule dans le bon terme, et, mais il faut toujours le prendre en compte dans votre plan de jeu. C'est-à-dire que, ah je suis en galère, etc. Ah bah tiens, j'ai pas de pin à ce tour-là, je peux aller bloquer les unités, ça va peut-être me permettre de gagner du temps, remonter dans la partie, euh, j'ai plus d'engiés de maladie, bon bah je vais tenter un all-in en mettant de la maladie un peu partout, et refaire des dégâts, et remonter un peu à l'attrition et tout donc euh, il faut le prendre en compte et surtout votre adversaire doit le prendre en compte aussi. C'est-à-dire qu'il peut mmh. pas jouer n'importe comment. Euh, il a un héros qui est blessé, il veut se soigner, il a la maladie sur lui. Ah bah non, parce qu'en fait le prochain tour c'est celui où tu peux pas te soigner. Ah Bah oui, en fait, ça, du coup ça va être compliqué. Ou euh, je, te ton per... je, te tes person... je te tue ton général assez tôt dans la partie. J'arrive sur le cran où tu peux pas faire d'action héroïque, donc tu peux pas générer la CP. Donc tu vas faire un tour où tu es très court en CP, donc du coup il te manque beaucoup de ressources pour jouer ton armée. Voilà, donc on va jouer avec, on va jouer avec cette mécanique, euh, en plus ça donne un peu des points d'invocation, donc les bulles basées sur invocation seront toujours quasiment contents, ça c'est un des avantages de jouer Invoque, euh, parce qu'on a deux crans qui nous donnent des points d'invocation. Donc voilà, globalement c'est une roue qui est un bonus, c'est un plus, euh, ça peut être quasiment pas utile dans la partie à part de donner des points d'invocation, parce que les effets se passent pas au bon moment, parce que c'est pas la bonne synchronisation, vous êtes pas contre la bonne armée sur le bon cran, etc. Mais dans certains moments, quand ça pourrait bien se déclencher, qu'on joue bien avec l'adversaire, bah, ça, ça, ça peut faire le café. Hein. Mmh. Il voilà. ne bon, faut pas compter dessus, il ne faut pas faire tout son battle plan. Non, pour donner un exemple, j'ai fait 5 parties ce week-end avec des roues qui étaient assez mauvaises, que j'ai starté tout le temps à 5 ou 6. Ouais. Ouais, vous allez me dire, euh, faut, je sais bien, je t'ai aidé, tant mieux pour moi. <rire> Mais euh, ouais, j'ai toujours starté à 5 ou 6, du coup j'avais des débuts de partie où j'avais beaucoup d'effets. Donc ça marchait bien parce que j'ai eu un ou deux adversaires qui m'ont alpha, c'est à dire qui se sont jetés sur moi, etc. Donc ça a tout de suite été efficace. Mm -hmm. Mais j'en ai d'autres où par exemple bah, la partie était un peu plus lente, un peu plus tempo et tout. Et en fait j'avais mes effets de roue qui servaient à rien, tout simplement. Ouais. Donc euh, Et bon, c'est pas très très grave, mais du coup c'est voilà, ça peut aussi être un peu inutile. Voilà. Très bien, très bien. Euh, bon bah, ceux qui jouent contre Nurgle... Euh, faut... Je pense qu'il faut toujours avoir ces trous quand même sous les et yeux. Et surtout le cran d'après. Il faut surtout demander le cran d'après à chaque ouais, fois. Demander moi, est... ou, ou, ou l'avoir sous je, les yeux Moi ce que, bien. que je faisais c'était toujours je donnais à mon adversaire le cran court et les deux, deux, deux crans d'après. Et voilà ce qui va t'arriver. <rire> voilà, voilà c'est exactement ça. Prends ça en compte parce que du coup les adversaires des fois sont un peu du genre. Euh, bah vous avez ça, bah t'aurais pu me dire le cran d'après parce que c'était hyper impactant par exemple le moins, enfin pas de pin, si vous le dites pas votre adversaire, il engage dans les combats, lui il se projette avec une stratégie et finalement c'est un peu, on voit bien de communiquer sur ça aussi parce que les effets peuvent être un peu renversants dans la partie, voilà. Bien, ok donc voilà pour ces trous, euh, on passe ensuite au trait de commandement, Ouais. Euh, alors ça va aller super vite, ça va vite, il hein, y en a... Dans, de, dans, les, ouais, dans les mortels il y en a un, c'est celui qui empêche tout simplement les habitudes de co euh, quand on est à côté, donc c'est quand on est à 7, pas lui. Donc ça c'est pour les mortels, donc globalement c'est assez compliqué d'aller en chercher un autre, euh, mmh. parce que celui-là est tellement fort. Et pour les démons c'est pas compliqué, on a l'infestation de Nurtlings qui donne tout simplement moins 1 pour toucher. Ça booste les Nurtlings à côté, on s'en fiche complètement, euh, mais en gros on donne moins 1 pour toucher au tir et au corps à corps, c'est juste magnifique. Voilà. Ouais. Euh, pour celui des mortels, c'est... Euh, il s'appelle... Euh, euh, puanteur Insoutenable ah, voilà. Bon, voilà, on sent très bien. fort et on est infesté dans les Donc si vous avez un général mortel ou euh, démon, bah, vous prenez un des deux, voilà. tout simplement Voilà. Alors, euh, évidemment, là, donc je, euh, on part du principe que vous avez le Battle Tom ou vous le connaissez, ou vous avez vu d'autres reviews plus, plus générales. Hein. Là, on mm -hmm. se concentre vraiment sur euh, les, les choses fortes. Hein. Voilà, comme là, ouais, vous si vous y en fait, plus contre rare, contre votre liste, par exemple, c'est une, une bonne review. Voilà. Déjà une bonne <rire> review. Dites-le quand même dans les commentaires. <qu 'on fait. rire> Ensuite, donc, euh, pour ce qui est des artefacts, Là on est dans toute la tout partie optimisation donc ouais. ensuite donc artefact, Ouais, euh artefacts pareil, il y en a deux qui se détachent, un dans la partie mortelle, un dans la partie démons. La partie mortelle, euh, c'est le home, je crois, de je sais plus quoi, <rire> qui non, non. donne en gros une protection à 4+. Voilà. Euh, or, home de corne fendue. Voilà, ouais. Le home de corne fendue qui donne une protection à 4. Bon, je vais pas vous faire un dessin, euh, c'est très fort. C'est sur les mortels, il y a un héros mortel qui a déjà une sauvegarde à 3, qui est le seigneur des afflictions. On lui donne ça très vrai. fatigant à affronter. Voilà, c est, c est, il est, Lui, il est vraiment fatigant à affronter. En plus, il a une très bonne capacité, dont on reparlera après. Mais voilà. Après, il y en a d'autres qui sont bien. Mais globalement, c'est quand on regarde les héros. Même si on prend un petit sorcier, même si on prend un truc. Bon, des fois, on pourra faire des choix un peu destructifs en cherchant autre chose. On va dire que quand même 90% de l'IS joue ce, cet artefact là. Mmh. Donc, on va rester sur celui là. Mais les autres ne sont pas achetés. Il y en a quand même des assez sympas, un peu polyvalents qui sont d'autres. Et par contre, côté euh, Nurgle, alors là, c'est un peu monomaniaque. <rire> c'est à dire que. On a celui qui s'appelle le réceptacle de toxicité, qui donne tout simplement plus d'enjeux de maladie à cette pas. Bon, euh, je vais pas vous faire un dessin, donc il faut savoir que c'est cumulatif avec la roue, donc il y a un tour, où du du de plus pour les maladies, donc là ça commence vraiment à piquer. Mais voilà, ça fiabilise votre... enfin une aptitude de l'armée, donc euh, enfin globalement c'est génial. Une étude globale, euh, Regarde, oui, bah, je vais pas vous faire un dessin, énervé, ça se teste à la table tout simplement. Euh, bah voilà C'est toute une bulle de 7 pas, le Grand timon a un énorme socle, donc c'est plutôt une bulle de 14 autour de lui, plus il a un socle de 6 pas, enfin, c'est énorme là, la place que ça prend. Et en plus on joue avec ça, c'est hyper intéressant dans un micro combat, on va aller chercher à se mettre dans les 7 pas des unités, même au micro Pouillem, pour fixer ma maladie en plus, donc euh, ça va être cool. Mais voilà, globalement les deux artefacts se détachent, après vous pouvez en chercher d'autres, il y en a d'autres qui sont assez sympas, qui sont du petits bonus qui permettent de lancer un sort intéressant, etc. Mais, Bon, vous pourrez jouer quasiment n'importe lequel en dehors de ces deux là, mais il faut d'abord jouer ces deux là, <rire> voilà. voilà. Oui après, de euh, bon, toute façon, on, peut, on a une optimisation en plus. Ouais, Norgel va beaucoup jouer de bataillons pour aller en chercher d'autres, parce qu'il a, qu ouais. a des très bons artefacts, donc par exemple on va chercher pour avoir les deux dans son, <rire> dans nah, son ouais. armée, euh, mais ouais globalement on joue Assez peu de one drop, on va plutôt aller chercher des warlords, enfin des bataillons seigneurs de guerre, euh, des bataillons mmh. euh, euh, escorte etc, pour avoir des artefacts en plus, parce qu'on en a des, des, des vraiment pas mauvais. On passe ensuite au domaine de sorts, ouais. donc euh, toujours mortels et démons, de hein, toute façon ça va être comme ça à chaque fois. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui ressort de ces sorts euh alors, dans, les, dans, le ouais. <rire> dans les, ce qui ressort de ces sorts, c'est que, alors déjà on a 6 sorts côté mortel, 3 pour le côté démon, on va tout de suite bailler le côté démon, il y a un sort qui est vraiment excellent, c'est le sort qui donne plus un point de vie à une unité, euh, donc il y a deux choses, c'est soit rendre votre unité vraiment plus tanky, ça c'est pour les porte-pestes, et il y a euh, l'autre capacité, c'est vous avez deux unités qui sont à 4 points de vie dans le battle tom, qui sont les Nerdlings et les Black Kings, c'est de leur donner plus un P pour qu'ils passent à 5. Ça a l'air un peu anecdotique, mais en fait ça leur permet de compter pour 2 ses objectifs et ça en général on ne le voit pas venir. C'est très fort. Ouais, et c'est très, très sympa. Surprise. Donc ça il faut vraiment, c'est un peu un petit truc surprise. C'est un sort qui est aussi détenu par Glodkin, euh, euh, qui donne plus un point de vie. Donc ce sort-là, pensez-y et mettez-le dans cette optique-là, c'est vraiment sympa. Voilà. Bien bon, et ensuite, côté mortel, on a un sort d'Antima qui est à 7 pas, qu'on a qui a beaucoup fait parler. Globalement, ça peut jouer effectivement avec un umbral spell portal. Néanmoins Norgun n'a pas beaucoup de stabilisateurs à la magie donc soit on va vraiment centrer sa liste autour de cette, de cette mécanique de pouvoir caster ce sort là qui va nettoyer les masses. Bon, si vous êtes en solo vous tombez contre des armées qui n'ont pas de masse, bah c'est un peu triste. Euh, mais globalement, quasiment tous les sorts sont jouables. Euh, si vous voulez avoir un sort anti-masse, prenez celui-là. Moi j'aime beaucoup le Don de Maladie, qui tout simplement met des tokens un peu partout sur la table à, à 21 à Donc C'est plutôt cool, ça a une portée de 21 plus 7, puisque du coup ça met les tokens à l'unité à 21 plus toutes les unités à 7. Donc ça a quand même une portée de 28, ce qui est plutôt cool. Mm -hmm. Sachant que dans les scénarios on est séparés soit de 22, soit de 18. Donc euh, du coup, bah, en il fait, y a la moitié des scénarios où vous, allez infecter, vous pouvez infecter dès le terrain. Donc le don de maladie qui est très bon, qu'on peut en plus aller chercher via des artefacts si jamais. Moi j'aime bien celui-là, il est un peu plus polyvalent pour jouer contre tout le monde. L'autre je trouve un peu gadget, c'est-à-dire qu'on doit passer un autre sort, on doit être, ou on doit être au corps à corps pour le faire. Personnellement je ne le joue pas du tout alors que... Mais si par exemple, par exemple, ça fait partie des outils, si le méta repasse un peu en masse, on prendra directement et ça fait un super outil pour nettoyer des trucs donc euh, voilà ouais. mais pas beaucoup mmh. mais sinon tous les autres sorts sont jouables mmh. on peut aider à améliorer la maladie sur les unités on peut euh, dégrader mmh. la sauvegarde de certains adversaires etc Faut enfin, noter normalement on n'aura pas beaucoup de sorciers de manière générale mmh. euh, et mais des fois on a des bons sorts de war scroll et on adore mystic shield <rire> donc, <rire> on adore mystic shield en c'est vraiment l'armée qui l'adore par-dessus suite on n'était a... pas résistant assez... voilà on n'était pas assez résistant donc on le devient encore plus euh, donc voilà globalement on pas besoin d'aller chercher les 6 sortes les domaines, on n'en jouera jamais 6, on va en jouer 1, 2, tout simplement, mmh. mais... Piochez parmi un peu ce si que vous voulez, franchement on pourrait quasiment jouer les 1 des 6, que ça serait ok, voilà. Alors, ce qui se dessine pour l'instant, c'est quand même, euh, tu vas privilégier toutes les mécaniques qui vont améliorer déjà enfin, tout ce qui est maladie, etc. Ouais. Euh, jouer en fait sur le, sur le long terme, mmh. plutôt que d'aller faire du gros dégâts, de, du, du burst comme, comme on dit. Ouais, tout euh, euh, à fait. Euh, voilà. coup, ouais euh, c'est une mécanique qui s'y ressent. on peut aussi, il y a aussi pas mal de mécaniques qui viennent euh, dégrader les héros adverses, enlever de la sauvegarde, leur mettre des malus, baisser leur sauvegarde définitivement, on a des artefacts qui font ça par exemple où on dit, euh, euh, bah toi je te jette une fiole sur toi et jusqu'à la fin de la partie tu prends moins en sauvegarde, on peut aussi essayer d'axer son armée dans ce sens là, je en l'ai encore jamais fait, mais il y a quand même plein de mécaniques qui ressortent dans ce, dans ce thème là, euh, mais voilà moi j'ai plutôt parti, effectivement j'aime bien les artefacts qui améliorent la maladie parce que bah on, quand on joue à la table, on se rend compte que c'est assez efficient et ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça fait partie de notre capacité à, mettre, à faire des dégâts, voilà. euh, Ensuite, euh, chapitre simple, ouais. les, les légions de la peste, <rire> l'équivalent des os, etc. Ouais, c'est plus compliqué à dire, pourquoi Parce qu'en fait, ils sont tous jouables, quasiment compétitifs. On va dire qu'il y en a deux qui se dégagent, euh, c'est euh, le, les Lost crasseux et les noyés. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est basé sur l'invocation, qui rajoute des arbres, et l'autre qui permet en fait d'avoir une espèce d'alpha avec des mouches qui leur permettent d'avoir un pré-move de 8. Euh, mmh. Donc en compétitif on voit beaucoup ces deux là, néanmoins quasiment tout est jouable, on a vu aussi des gens qui essayaient euh, les porteurs de mots pour faire un, un, un, ce, ce trigramme un peu de sorcier là, qui, qui casse à plus 3. Triumvirat. Voilà c'est ça, on a aussi euh, la garde de, de, de mouche qui permet d'avoir une armée centrée sur les mouches, on a aussi des fils bénis qui peuvent être bons, on a aussi des hordes de porte-peste qui peuvent être sympas. Les bonus d'allégeance sont OK, euh, donc globalement euh, toutes les armées compétitives, euh, vous pouvez jouer dans n'importe quel os, faut quand même utiliser un peu les mécaniques, c'est-à-dire, jouer en Ostecrasse mais pas jouer tous les bonus d'invocation du bouquin, ça peut être un peu dommage. Mmh. Euh, les noyés, bah forcément faut jouer quand même pas mal de mouches, parce que sinon c'est un peu inutile. Euh, et les fils bénis c'est très centré mortel, donc devant tout est, tout est vraiment assez bon, je mettrais peut-être un petit malus sur les fils bénis en termes de compétition. Pourquoi Parce que la mécanique est de mourir pour mettre des points de maladie, donc ça a l'air sympa, mais du coup c'est sur les mortels, donc du coup les mortels mettant déjà Beaucoup de maladies en tapant, c'est-à-dire qu'on part du fait de mourir sans avoir tapé. Ce qui est un peu triste dans le, dans le mindset de, de l'armée. Euh, donc clairement, je vois moins l'utilité euh, ouais. sur, sur la table. Tous les autres, franchement, on peut clairement faire de la compète avec. Euh, donc franchement, faites-vous plaisir. Juste articuler votre, votre, votre liste un peu autour. Un porteur de mots va être très magie Et les autres vont être soit euh, un polyvalent. Le plus polyvalent, c'est l'Ostocratieux, parce que c'est un voc. Et puis les autres vont donner euh, un peu des bonus à l'utilité. Mais c'est des bonus qui sont soit éphémères. Bah on a la, le pré le moins à la touche pour les mouches dans l'autre, mais un seul tour. Donc euh, voilà, ça va être. Ça va... Et puis les porte-pestes et quand on est au-dessus de 10, donc faut, quand on est à 10, bah en fait on prend un mort, on n'a plus de bonus. Et par contre, il faut jouer du coup des packs de 20, donc au moins peut-être deux packs de 20, donc avoir une armée plutôt centrée porte-peste. Mais voilà, tout simplement, Donc, euh, on peut quasiment tout jouer, c'est juste qu'il faut aller avec la liste quoi. Ça. Voilà. Et c'est bien, c'est que c'est chacune de ces, euh, de ces légions permet permettent de jouer des figurines différentes Ouais, c'est ça euh, voilà. Donc, Ça donne avez... une super rejouabilité en fait Ouais, voilà, c'est ça qui est voilà. cool, et puis on peut jouer ce qu'on aime voilà. Voilà. Voilà. C est, c est... Mais clairement, en compétitif, tout est jouable C'est ouais, vraiment cool, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire euh, Bah je prends euh, ça, euh, je fais un tournoi avec euh, plein de porte-peste Je fais un tournoi avec des mouches qui ont un pré-move euh, Je fais un tournoi centré sur l'invoque un peu polyvalent je fais un tournoi où je joue un Triumvirat de sorcier qui casse à plus 3 qui va aller rivaliser avec Nagash. Enfin voilà, y a... on peut faire des... vraiment des trucs cool quoi. Ouais, c'est top. Très très bien. Mm. Ensuite, donc euh, les... pour la gloire. Non, <rire> non, je enfin, ne enfin, ah, ah, pas de, de quête de Norgul durant cette théorie. S'il y en a qui ont déjà essayé, moi j'ai jamais lu cette partie, j'avoue. Euh, <rire> N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ouais. Ensuite on passe aux règles de jeu égal, c'est-à-dire les grandes stratégies et les tactiques. Ouais. Euh, alors sur les, les Tom précédents, euh, les grandes stratégies, je pense, à dessein, n'étaient pas folle-folle. En ouais, blight, il y en a quelques-unes qui sont bonnes, qui sont sorties dans le Roy Dwarf. Euh, ah oui. voilà, mais c'est globalement l'armée qui effectivement euh, en, en a qui ressortent qu'on joue en compète. Voilà. Mm et Nurgle fait un peu exception parce que pour le coup on ne les jouera pas trop. Pourquoi Sur le papier elles sont assez sympas, mais en fait elles sont toutes adversaires dépendantes. C'est à dire qu'elles sont toutes assez mauvaises déjà quand on joue en premier dans le tour 5 parce qu'elles se déroulent quasiment toutes en fin de partie et donc du coup l'adversaire peut quasiment toutes les contrer en fait, euh, en faisant des mouvements. Et c'est beaucoup de trucs de mouvements, c'est à dire qu'il n'a même pas besoin de venir vous impacter ou quoi que ce soit. Il a juste à se mettre à des endroits à la table et pour une d'entre elles à tuer votre général euh, donc, euh, bah, et couper votre grande stratégie. Donc en fait c'est pas vous qui la maîtrisez vraiment, c'est plutôt votre adversaire qui peut vous empêcher de faire des choses, donc je les trouve un peu dommage Par mmh. contre, bonne surprise au niveau des tactiques de bataille, elles sont quasiment toutes hyper sympas, mmh. euh, sauf celle d'un moitié chien grand monte, parce que bon c'est un peu compliqué, en plus faut le mettre à un certain endroit, enfin c'est la galère. Mmh. Par contre elles sont toutes à peu près jouables, donc faut vraiment toutes les garder en tête, euh, surtout elles sont quasiment toutes très bonnes en, en fin de partie, voire des fois en début. Des fois faut une unité, des fois faut mettre des tokens de maladie, euh, des fois faut nettoyer autour d'un arbre et tout. Euh, donc euh, elles sont vraiment sympas. Pareil, ça rentre dans le placement des arbres, où ça peut être intéressant pour avoir une petite tactique assez simple à aller chercher. On ne met pas trop loin d'un objectif, l'adversaire va forcément venir, des fois juste avec une petite unité un peu bête juste pour prendre le scénario. Hop, on la nettoie, tac, ça fait une tactique facile. Euh, donc euh, c'est vraiment cool. Voilà, Et les tactiques sont vraiment bien, il faut les garder un peu dans un coin de sa tête, euh, parce qu'ils s'additionnent. Et comme Nergal est en très bon en scoring, ça, ses tactiques supplémentaires vont lui assurer quasiment. C'est très compliqué de ne pas faire ces tactiques en Nergal. Hein, franchement, mmh. voilà. euh, pour l'instant, je crois pas raté une euh, dans toutes mes parties. Donc euh, non, non, franchement, ça se passe, passe vraiment bien, c'est une bonne aide au scoring de, de l'armée. Ouais. Euh, ensuite, les, les bataillons. Voilà, passer, voilà on peut passer les bataillons. Pas J'aime plus... bien celui avec trois, trois grands immondes. En fait, ils sont, très, <rire> ils sont très fluff, ils sont très cool en amical, mais clairement, ils n'ont pas leur passion ouais, compétitif va On va vraiment aller chercher des bataillons qui vont nous donner des optimisations, qui vont nous donner euh, euh, des, des, des bonus, etc. Mais pas ces bataillons-là mm -hmm. qui, qui sont plus fluff qu'autre chose. Bien. Euh, bien, maintenant on passe au euh, War Scroll des ouais. différentes unités. Donc, on va se concentrer sur ce qui est fort. On va, ouais. pas, on va pas rester on va dire s'il y a un truc qu'il ne faut, faut pas le prendre, mais il y en a très peu. Ouais. En a très peu. Ah, on va commencer par un des seuls, peut-être, qui... Voilà, c'est Rotigus. Ouais, Rotigus, euh... on, a, on avait, on avait l'impression que c'était pas mal, mais en fait, il tient pas trop la comparaison sur le long terme avec le Grand Immonde. Ouais, Pourquoi vrai. Ok, au départ, il tank un peu mieux, il a 2 PV de plus, mais en fait, il tape moins fort, il encaisse moins bien, parce qu'il a pas accès aux artefacts, il n'a pas accès au bonus sur la maladie qu'il va avoir le Grand Immonde, il a pas accès aux meilleures armes que peut avoir le Grand Immonde si on veut vraiment mmh. le mettre en mode dégâts tout ça pour avoir finalement deux PV plus et un spell qui est pas du tout passable auto parce que c'est du set relançable donc c'est ouais. pas si c est, c est pas si facile que ça euh, qui est en plus un peu random derrière donc euh, clairement malheureusement c'est un peu dommage mais rotigus on le gardera pas trop en compétence voilà mais qui était sympa et joli pourtant est magnifique par contre alors euh, la ce, superstar le le, le, le, <rire> le gros papa euh, le grand immonde ouais. On en a parlé déjà plusieurs fois mais euh, voilà, c'est un, un des indispensables. Ouais, voilà, est, il, est, il, est, il est incroyable, euh, clairement il y a deux optiques de build qui sont assez simples. C'est soit on joue en support, c'est à dire en DAG et cloche pour avoir euh, point d'invocation, lancer un sort supplémentaire et du coup c'est plutôt une pièce centrale de support euh, sur la table et du coup on va lui mettre toujours les mêmes trucs, c'est à dire le moins un poids touché et euh, le plus un à la maladie et on met globalement moins à 100% de déploiement, il est au centre de la table. Voilà, euh, direction les objectifs et euh, ils centralisent toute l'armée, il y a très peu d'armées dans le jeu qui peuvent se permettre, enfin qui ont la capacité de le tuer tout simplement en un mmh. tour ou en deux euh, faut bien timer son heure de gloire etc mais euh, lui il, a, il adore Mystic Shield par exemple sur lui c'est vraiment mmh. hyper puissant euh, les gros, et ou alors on le buit en mode dégâts avec euh, la grosse épée, le fléau et tout, puis, alors, là on est, on est vraiment hyper fort euh, une des gros attraits du grand T monde c'est son aptitude monstrueuse particulière qui euh, est globalement un espèce de coup de bide ou alors il vole des pains en chocolat, enfin il fait des trucs. Et en gros sur un 2+, il met un nombre de BM, il start à 4, il a un dégressif qui est assez tardif, il se soigne en plus donc il remonte rapidement sur son 4. Ça, plus la maladie, ça en fait un dueliste exceptionnel, c'est-à-dire qu'il explose des unités, on se dirait au départ, il a que de la Reine-1, il a un peu de Reine-2 mais c'est léger, il a une stat qui est pas folle et touche à 4 des fois et tout. Ouais, mais en fait, il met quasiment tous ses tokens de maladie, plus les 4 BM d'entrée, plus la maladie de fin de tour, etc. Et C'est quand même un monstre qui tape quasiment aussi fort qu'un hein, si on prend des certaines stats, ouais. euh, alors qu'au départ, les stats sont très éloignées. Mais en fait, euh, tous ces fixes lui donnent quasiment la capacité de taper aussi fort qu'un Arcaon euh, ou de faire autant de dégâts quasiment qu'une Morathi ou quoi que ce soit. Donc, euh, il n'est pas une fois sous-estimé, c'est un excellent dueliste. Euh, voilà, donc franchement, il est vraiment trop trop cool à jouer. Puis il est iconique quoi, Enfin franchement, c'est bah, trop bah, bien d'avoir des grands timons qui sont bons. Euh, euh, donc, ouais. euh, voilà. Et son tir qui est vraiment super bien, qui améliore encore son côté dueliste parce qu'il a une courte portée. Donc, du coup, on le fera souvent encore à corps. Mais c'est de la moins 3 dégâts 2 avec du 3 plus de plus. Ok, c'est que des 6, mais on, a, on, on va souvent essayer de le fiabiliser pour avoir être en 2-2-3-2. Donc ça, ça, ça augmente encore sa vitalité quand il est au combat Donc c'est un très bon preneur d'objectifs, il est vraiment excellent Voilà Bien bien bien Donc euh, voilà Ressortez vos grands immondes. Ouais, clairement C'est cool euh, Alors ensuite, on a tous les petits persos Ouais, tous les petits persos démons euh, On va s'attarder sur Epidemus. Epidemius, euh, on va attendre d'avoir une, une fac de Game Workshop pour savoir s'il est vraiment très bon Pour l'instant, on ne sait pas s'il fait 7 relances ou euh, autant de relances qu'il en génère durant la partie si c'est le deuxième cas, il sera excellent dans toutes les armées de Si malheureusement il n'offre que 7 relents dans la partie, ça sera un peu limité, on ne le verra jamais. Voilà, donc, ça sera un peu dommage. Euh, et ensuite on va s'arrêter sur le avarier et le comic tripied. Alors si vous jouez un bulle basé sur les porte-pèces, vous pouvez en mettre un dans votre liste de départ. Sinon vous en mettrez jamais et vous l'invoquerez. Ces deux premières invocations, elles sont à 7 points, et donc on ira le chercher quasiment T1 pour certaines mmh. armées. Euh, ceux qui sont basés sur l'invocation peuvent le sortir T1. Donc euh, voilà. Sinon et sinon on ira chercher euh, T2 pour toutes les armées de mais voilà, c'est ça sert pas à grand chose de le mettre, ça vaut euh, en faisant 130 points les persos, bah, en fait invoquez-le gratuitement. Bah, ouais, <rire> Et on ira le chercher en certaines armées si jamais c'est intéressant le match, de couper les pilines ou quoi que ce soit, euh, parce qu'ils servent globalement, euh, globalement à ça, voilà. Bien, ok pour les, ces petits persos-là, alors ensuite on passe à maoline euh, simplement, hein. ouais. euh, les fameux porte-pestes. Ouais, les porte-pestes bon, qui, qui, qui sont excellents, ils ont maïs moi, de moins en haut tir ils font rien, globalement euh, à part prendre des objectifs, mais ils le font très bien. Euh, moi c'est plutôt une unité que je vois en unité de blocage en compète, c'est-à-dire qu'en fait, on va souvent charger les unités ennemies pour les bloquer. Euh, on va rien leur faire, si on met un token maladie déjà on est tellement content, c'est génial. Euh, mais c'est à peu près tout, vraiment, et du coup bah voilà, ça se résume un peu à ça. C'est très bon, très bon premier objectif, très bon bloquant pour les adversaires, c'est-à-dire qu'on va les charger, on va essayer de minimiser un peu la riposte. Et puis on va les bloquer une ou deux tours, ils prennent très bien le sort plus 1PV pour faire ça. Euh, donc voilà, c'est une unité d'objectif. Faut vraiment l'avoir comme ça. On peut essayer de synchroniser toute son armée autour avec des phalanges de porte-peste à qui on va donner plusieurs bonus et tout. C'est sympa mais là pour le coup on rentre vraiment dans une armée extrêmement lente mm -hmm. qui va avoir quand même beaucoup de mal parce que quand on va se engager un peu en coin on a comme des gros socles euh, voilà, c'est pas forcément simple à jouer euh, donc euh, c'est pas le but que moi je recommanderais parce que je pense qu'il est vraiment très compliqué à jouer et assez facilement contrable et plus lisible pour adversaire. Donc voilà, le porte-peste, très bon objectif. D'accord. Euh, ensuite l'Orticulus Horticulus, mmh. Horticulus Linux, bah si on il joue. Tiré. Ouais, en fait il est bien dans un build Invoke parce qu'il nous rajoute un arbre. Et il est très bon dans les, les bulles qu'on commence. Il qu y en a certains qui ont commencé à essayer, c'est des full bêtes. Donc euh, ouais. on a euh, 6, 7, 8, 9 bêtes de sur la table. C'est lui qui les synchronise, donc dans ces bulles là, on le met automatiquement parce qu'il en donne plus un en fait à la touche, donc euh, bah, c'est hyper fort. Euh, et dans un but d'invoque, et en plus du coup il y a l'allégeance de Lost de qui les met en ligne. Donc en fait, c'est Lost de l'invocation qui en plus met bêtes de Norgue en ligne et Horticulus euh, et, et du coup booste l'invocation et booste les bêtes. Donc en fait et là pour le coup c'est bien construit, c'est-à-dire que c'est toute la, la sous-allégeance tourne autour de ça et du coup ils s'inconnuissent tout et ce qui est intéressant par contre il est unique donc du coup on peut pas lui mettre d'amélioration c'est un peu dommageable euh, sur ça, pas mal de trucs ouais. voilà Mystery Global en ça par contre il fait aucun dommage rien mais par contre c'est vraiment une unité de support de l'armée euh, qui est plutôt cool, voilà. En plus la figurine est attendue par terre. C'est une donc, de euh... mes figurines préférées dans le bas, voilà. euh, donc Du coup, ensuite, bah, les bêtes de Nurgle, ouais. très très bonne unité. Ouais, qui est vraiment excellente. En fait, elle, a, elle, a, elle, a, elle compile un nombre de règles qui est vraiment ouf. C'est-à-dire, euh, course et charge, retraite et charge, euh, elle met des sockets m'a en partant, elle met des BM en chargeant, euh, et donc du coup, par exemple c'est typiquement le ce genre d'unité qui n'est pas lente du tout, donc en fait ça peut en faire une unité qui est très rapide et très chiante. En fait c'est des unités qui sont vraiment, le mot c'est vraiment chiant pour votre adversaire. Vrai, ouais. euh, moi je les jouerais vraiment que par une, je ne vois pas l'intérêt de les jouer en groupe, euh, elles sont vraiment très très bonnes toutes seules. Parce que justement on va multiplier, on va en mettre partout, elles vont toutes courir, donc on va acheter plusieurs courses sur toute la table. Euh, alors que quand on a un paquet de 3, bah, on a très envie de faire une course auto à 6. Moi je jouerais plutôt 3 euh, fois une, euh, genre vous en mettez partout, voilà. ça peut être très sympa. Ou alors c'est tout simplement des lignes pas très chères, donc euh, on peut en mettre une parce qu'on bah, a moins de points et du coup on la met elle. Et ça apporte un peu de diversité de jeu parce que ça donne des règles dont votre adversaire doit aussi se souvenir. Ah je vais euh, mmh. me souvenir que la bête est course et charges. Euh, quand elle est sur du double tour, qu'elle est au corps à corps, bah, elle a chargé la mi-cbm, elle va se désengager, recharger dans la même cible, remettre des tokens de maladie, bla bla bla bla bla. Donc euh, voilà. C'est pas très gentil de jouer. Ouais, ces joutes qui sont fatigantes en fait. Elles vont mettre un peu de bm, elles font globalement pas énormément de choses, mais euh, de temps en temps elles mettent 1, 2, 3 dégâts durant le combat. Et ensuite elles peuvent se désengager, machin, truc. Donc c'est vraiment une unité pénible à affronter. Euh, elles, sont, elles sont vraiment très très sympas à jouer, moi je trouve c'est hyper agréable. Mmh. Et ouais en compète on en trouvera dans beaucoup de listes. Euh, ah, surtout si on joue hostocrasseux. Beaucoup moins je pense si on joue pas hostocrasseux. Parce que si elles sont pas ligne, globalement on va essayer d'aller chercher autre chose. Je pense qu'on ira surtout chercher euh, notamment des Black Lord sur Mouche, qui sont exactement le même courant point. donc euh, voilà. Mais euh, sinon dans le reste des... des, des, des, des euh, si on joue en Dostokrasseux, elles sont magnifiques quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Voilà. En parlant d'unités pénibles, on a les Nurglings. Ah ouais, là on est dans les unités pénibles. <rire> c'est vraiment les deux unités <rire> les plus pénibles. Nurglings, le, le, le, le, le, le Nurglings magnifique. Euh, moi je vais essayer auto-include dans toutes mes listes euh, immédiatement une unité. Pourquoi bah, C'est pas compliqué. Il fait euh, dans, des, dans des décors, enfin à côté des décors euh, et en dehors de votre territoire. Donc vous allez absolument le faire faible chez votre adversaire t 1 et il va vous donner 3 points d'invocation au T2 voilà, c'est l'objectif d'une Horlinks dans la vie c'est de donner des points d'invocation et après toute la capacité d'emmerdement qu'il a auprès de votre adversaire est énorme, c'est à dire qu'il y a 12 PV en fin de open qui met des tokens de maladie c'est très chiant voilà, c'est très très chiant à affronter. Couplé à ce petit truc là où tu leur mets un PV en plus qui compte pour deux sur les objectifs. Ouais, ça ou c'est le, le petit trick. Mmh. En plus, qui va permettre de, des fois leur voler un objectif à un monstre, c'est plutôt cool. Euh, et euh, surtout, bah voilà, ils sont, ils sont à tuer. L'adversaire doit choisir entre envoyer des ressources pour tuer trois darlings, c'est quand même très énervant. Faut quand mmh. même en plus envoyer un peu des trucs qui tapent parce que ça met beaucoup de temps. Leur capacité à repopper des socles si jamais on les a pas tués entièrement. C'est fatigant, en fait c'est vraiment le symbole de Norgl, c'est vraiment, c'est fatigant, c'est long à tuer, c'est résilient, ça saoule, enfin, c'est vraiment ce côté-là. puis t'as pas aucune gloire à les tuer, c'est naze. Exactement, par contre ils ont toutes les gloires à faire quoi que ce soit. Du coup il y a vraiment une échelle d'affrontement qui est assez cool, mais franchement les c'est super sympa, faut les jouer, ça offre justement de la projection sur la table à Norgl. Enfin voilà, ils font tout, franchement c'est vraiment génial. Tu en as parlé déjà, les bourdons de la peste, les mouches. Ouais, les mouches, les mouches démons cette fois, donc euh, les mouches démons qui sont un peu... Euh, qui, sont pas, qui sont très ciblées. C'est-à-dire c'est une unité qui est vraiment spécialisée en anti-masse. Euh, mmh. Elle n'a aucune reine dans son profil. Par contre elle a un tir euh, et des attaques, ils mettent beaucoup de tokens maladie. donc elle fait, elle fait beaucoup de saturation. Euh, moi je trouve que cette unité que j'aime bien, parce que quand je vais croiser de la masse, du coup c'est vraiment mon marteau. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment produire un nombre de blessures énormes, ils font des, ils font des tours à... Euh, 14, 20 blessures entre le tir et le corps à corps, Alors, ok, il n'y a aucune reine. Mais c'est pas très grave, en gros ils ont un tir qui a 7 pas, qui fait un nombre de tirs en fonction du nombre de figurines dans l'unité capé à 7. Donc une unité de 3, elle fait 21 shoots en euh, fait euh, 21 shoots en 3+, 3+, euh, sans reine. donc c'est vraiment sympa en fait euh, ouais. pour nettoyer un peu des trucs. Moi je les trouve cool, ils prennent bien les objectifs, ils nettoient bien, ils se battent bien parce qu'ils font de la saturation. Euh, je les trouve sympa, ça apporte un peu de diversité, donc personnellement moi j'en joue 3 dans ma liste, donc pourquoi pas, on peut jouer complètement autre chose à la place c'est pas très important mais elles sont vraiment sympas. voilà je trouve et puis en plus elles vont bien en frappe en profondeur avec le lord qu'on verra tout à l'heure <rire> euh, mais on peut jouer aussi que des black Lords, ça dépend si on veut jouer des démons et des mortels mais c'est une idée qui est tout à fait genre complète de manière respective elles, par contre elle pourrait très bien revenir si jamais à un moment la masse commençait à devenir d'orgueul pourrait nouveau. vraiment commencer à tourner autour de beaucoup beaucoup de mouches démons et serait clairement un anti-masse énorme quoi voilà mm. Ensuite, une figurine assez iconique hein, de Schneiderguele, bah, c'est hein, les plus belles, du, je pense, de, de tout le Warhammer. Hein, oui, oui, oui. Dans la, ah. gamme, dans la gamme, de Warhammer, dans la gamme de Warhammer, je pense qu'elle ouais. euh, est reconnue comme étant assez, assez Faut aimer euh, la putrescence et tout ça. Ah, il y en a oh, quelques pas. C'est pour ça qu'on est là. Ah, les gens voilà. qui ont cliqué... Oui, euh... oui bah, normalement, t'aimes <rire> bien le pu. Hein, ouais. <rire> euh, donc, euh, les, de leur nom français maintenant, les frères Glot. Ouais, les Glotkin en anglais. Glotkin, bah, une unité iconique qui est. Pour moi, difficile à juger, je pense qu'on va avoir besoin d'avoir un peu de temps encore euh, pour savoir s'il est vraiment bon ou pas, ou s'il est un peu trop cher. Il a globalement une des meilleures épisodes de co de tout le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, si vous charge avec une autre unité en fin de votre phase de mouvement. Donc c'est l'angoisse de jouer contre lui. Donc il y, y a un côté vraiment euh, angoissant quand vous jouez contre les c'est pour tout le temps souvenir de ça. Il peut lui charger, mais aussi une de ses unités euh, potes à côté de lui. Il frappe comme un ton euh, parce que lui il a un flat 5 sur le, sur le coup de bidou euh, ou pas en chocolat chocolatine euh, voilà euh, sur un 2 ⁇ et puis il met des, il met des patates euh, enfin des patates de forain hein, comme on dit hein. donc euh, il est très bon euh, moi je le trouve vraiment hyper sympa c'est hyper cool on peut clairement jouer en compét, maintenant à voir si on va réussir à construire vraiment des bulles avec lui ou s'il est un peu trop cher euh, mais par contre vous ne serez jamais ridicule en compétition avec lui enfin, enfin, mm. parce qu'en fait le, la pression qu'il va mettre sur l'adversaire c'est compliqué quand même de jouer contre une unité qui vous charge dès que vous rentrez dans ces 12 à votre fin de phase de move. Et en plus, du coup, ça le rend pas lent du tout, parce qu'en fait, ça fait que l'adversaire soit il se repousse, il reste en dehors des 12 pas, soit dès qu'il rentre, vous pouvez rentrer les charges et du coup, avoir bah, une double phase de charge durant la, la, le round. Ouais, il est... Donc lui, c'est vraiment... Euh... Moi, je vais, je vais vraiment beaucoup essayer de le tester pour essayer de jouer avec, parce que je pense que dans un aspect compétitif vraiment très fort, ça fait partie des règles qui sont intrinsèquement d'un point de vue compétitif extrêmement fortes mmh. parce que bah en fait l'adversaire joue par rapport à ce que vous faites donc on rentre encore plus dans les mécaniques de ce bouquin là euh, voilà et après tout le reste est vraiment excellent chez lui il a pas mal de raids il, il swat bien etc et surtout il met des, il met des pralines, c'est magnifique, c'est ouf donc euh, c'est vraiment cool, voilà, euh, jouer de lotkin euh, en, en tout cas il est complètement jouable hein. enfin, franchement on peut, euh, personne ne vous dira qu'il n'est pas jouable pareil c'est une pièce centrale, il ira jamais sur un flanc, il est plein centre de la map euh, et puis, voilà, il sublime, quoi. En face, en face de la L'impression, l'impression. Bien, euh, le... alors ça dont j'allais dire le Triumvirat, non ça c'est les sorciers, mais... Euh, <rire> bah, c'est un les... autre Triumvirat. Les, les, les trois petits gars. Les trois petits gars, donc les trois Magot Lord. Euh, donc Lord. Tout le monde dit que les trois sont excellents, la vérité c'est qu'en fait il y en a deux qui sont vraiment exceptionnels. Euh, et que le troisième est très cool, mais on le jouera jamais, parce que ces deux potes sont beaucoup sont largement meilleurs. C'est euh, le, le, le copain moche. Voilà, donc ça. en gros on a Orgot qui est spécialiste du Close et qui va donner une dizaine de CP dans, de points de commandement dans la partie. Euh, aux unités mortelles mais il est exceptionnel, c'est un très bon combattant en plus, il est mm -hmm. vraiment très très bon. Euh, et Blob qui est euh, moins tanky mais qui est un petit peu plus polyvalent, c'est un sorcier, il a plein de petits effets, il peut mettre des moins à la touche, il met un peu des mortels avec son sort, il a un très très bon sort de War Scroll, euh, il, a, il a un tir qui est plutôt sympa et tout donc euh, il a il, il est un peu plus polyvalent, Blob, euh, voilà, si on cherche, et Orgot c'est un peu la brutasse quoi. Enfin, c'est une brute qui en plus se synchronise bien avec les démons. On a, avec les mortels, pardon. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on rentre dans une des mécaniques de Nurgle, qui est Nurgle utilise beaucoup de points de commandement, mais n'est pas, euh, pas dépendant de ses points de commandement. C'est-à-dire tous les points de commandement qu'on a en plus euh, permettent d'améliorer notre armée durant le tour. Ouais. Voilà. Bien. Euh. On passe à un élément assez, assez central aussi, c'est euh, le Seigneur des Afflictions. Ouais, ouais assez le, important. Quand ouais, même. Le, le, le Seigneur des Afflictions qui est Exceptionnel, euh, tant en termes de jeu qu'en termes de profil, et, euh, tout le monde dit qu'il est un petit peu cher, pas du tout, en fait il est vraiment super bien. Il est très très tanky, il va très très bien avec l'artefact dont on parlait tout à l'heure qui est le cap plus de protection. Mm -hmm. Et en fait son aptitude qui est magnifique c'est tout simplement d'emmener des petits copains avec lui en, en frappe en profondeur, et c'est là où on rentre dans une des mécaniques de l'armée qui est du coup de, pas du tout être lente, mais d'être sur toute la table euh, et de mettre du coup on a une espèce de double vague, c'est à dire que vous avez cette vague un petit peu lente qui est autour du Grand monde, les porte-pestes, les bêtes, etc. Et cette seconde vague qui va arriver depuis les frappes en profondeur avec le seigneur des afflictions qui va emmener deux unités. Et en plus c'est du Hollywoodin Within 12, ça fait, donc lui il va être à un endroit, vous allez avoir des unités de mouches qui vont être à côté. Et du coup on prend toute la table, vous avez les nerdlings dans un coin et tout, il y en a partout en fait. Et du coup euh, entre lui et les nerdlings on peut lancer quasiment 4 charges à 9 au, t au T1 euh, ou au T2 si jamais. plutôt intéressant quoi comme moyen de pression. Et surtout, ça donne du coup, euh, votre adversaire qui pensait avoir une, euh, un Nurgle euh, longiligne euh, qu'il allait affronter avec une espèce de vague qui avance doucement, qui est plutôt du coup facile à affronter, euh, c'est pour ça que je pense que le build best est un petit peu en dessous, bah lui en fait il apporte toute la diversité de jeu en fait, c'est à dire c'est, euh, bah j'ai cette vague là, mais en même temps ça arrive sur le côté, et puis de côté il y a des nerdlings et puis Bon, bah voilà. Et, euh, et comme on a les, les, les Magotkin, les seigneurs euh, sur euh, Magot, là, qui, ont, qui ont 8 de mouvement, 8 bah, galopent un peu. Donc en fait, on peut faire quasiment un flanc qui est composé uniquement d'un de ces monstres-là, avec peut-être une bête de Norgal. Un centre un peu solide avec euh, les, les, les le, le grand immonde et des porte-pestes et tout. Et puis euh, un autre flanc qui va être avec les mouches euh, qui vont arriver avec le seigneur et tout. Et puis ça, ça met un bazar sur la table aussi. Et on est sur toute la table. Voilà. Donc, mmh. euh, pensez pas que Nurgle va être une enclume euh, qui va jouer le point du centre et c'est tout. Euh, et c'est ces unités-là qui vous permettent de jouer les, les scénarios à 6 objectifs où vous allez vraiment pouvoir jouer. Bah ben oui, je joue toute la table avec euh, je, je peux attaquer tous les points en même temps. Euh, donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, un bon petit gars. Ouais. Un bon petit gars. Euh, alors, ensuite, on a une vague de, de plusieurs personnages. Alors, c'est. Ouais, c'est différenciant. Alors, voilà. Gutrott, on va s'y attarder juste une seconde pour dire que Nurgel est la seule armée qui peut jouer une, une full frappe en profondeur euh, ou attaque par les bords de table. Euh, globalement, si on joue Gutrott et Seigneur des Afflictions, on peut mettre tout de suite notre armée euh, dans un, euh, une seule pause, d'ailleurs, que bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut être en une seule pause, euh, qui euh, on ne met aucune unité sur la table. Voilà, parce que le Seigneur des Afflictions, et les euh, black qu'on verra juste après sont des unités qui euh, sont des lignes. Si jamais il euh, y en a une, c'est lors de ces réflexion générale et l'autre qui est ligne de base. Et donc en fait, on peut faire toute notre composition avec que des unités qu'on emmène en frappe en profondeur et qui ne sont pas sur la table. Donc je pense que. Je vais pas encore tester, je vais le faire, mais je pense, rigolo, assez, euh, je pense que c'est assez, pas si mal que ça, en compétitif en plus. Euh, et zéro en... Lecture du et jeu. de toute façon, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, bah, euh, je t'en prie, commence. Il euh, y a rien sur la table, qu'est-ce que tu fais bah, Je fais rien. Bah voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, après, vous, vous, pouvez tenter les doubles tours des trucs. Et en plus, je pense que c'est vachement sympa à jouer. Enfin, franchement, ça change grave de, de pouvoir dire, bah, je mets rien sur la table. Rien que pour ça, il y, y a un côté un peu. Et puis, on est deux faits de manière différente, c'est-à-dire Gotrot qui arrive par les bords de table et euh, Lord de la fiction qui frappe n'importe où sur la table. Plus des qui peuvent arriver et tout. Bah, tout ça, ça rend une armée, je pense, hyper cool. un gain de être... temps sur la cloque. Ouais, énorme. <rire> c est, c est... Déploiement, je mets rien. Voilà, c'est super. Fou. Non, mais franchement, il y a cette optique-là. Et puis, sinon, Gothrop trop vous amenez les mecs en front. Et sachant qu'il peut amener n'importe quel mortel, donc c'est plutôt cool. Mm -hmm. Ensuite, les seigneurs, le maman des plaies, le seigneur des afflictions et tout. Euh, bon, c'est les seigneurs mortels, vous les prendrez si vous avez besoin en général. Par exemple, si on joue de l'Octid en général, bah, on, veut mettre des, on veut mettre des petits artefacts, des petits artos et puis on a besoin en général. On prend lui. Voilà, globalement moment il fait pas grand chose, c'est pas très important. Festus, bon petit point sur lequel on peut s'arrêter. Euh, Festus qui a un, un des meilleurs sorts du jeu, moins en armure permanente, à 14 pas. Euh, et en plus il donne, euh, il soigne ou il met des BM à côté de lui. Donc ça renforce le tanking de votre personnage principal, qui en général il va se coller à lui et le suivre toute la partie. Un <rire> peu comme il sensue Et euh, bah voilà, globalement il, a, il fait que ça. Donc, euh, mais c par contre c'est un très bon personnage de support du coup. Il va, choisir, il va prendre un bon petit spell, et puis il va se mettre derrière, il va soigner un peu, lancer son sort. Donc voilà, c'est petit personnage de fond de cours et euh, l'émissaire du déclin qui on voyait partout avant. Et je pense qu'on ne le prendra jamais parce qu'en fait on va prendre quasiment un autre choix parmi tout ça. Euh, mais sinon, mais il est tout à fait jouable aussi, donc euh, attention, il euh, faut s'en méfier parce qu'il a une très mauvaise aptitude, mais on n'ira pas le chercher lui. Enfin, je pense pas. Ouais. Voilà. Mais il souffre des.. De de ouais, exactement. D'accord. Euh, donc là, on passe euh, au sorcier. Ouais, le sorcier, on plusieurs on, choix. Ouais, qu'on prendra en appui ou si on joue le triumvirat de sorcier, euh, le, la triptyque de sorcier de Nurgle, où du coup on a un discount sur son profil. Il a juste une attitude qu'il faut noter, où il y a un trick assez intéressant, c'est qu'en fait euh, il transforme les, les Endless spells qu'il lance en unité de Nurgle, du coup ça permet de mettre beaucoup de maladies en fait, euh, parce que du coup les handless spells on va les coller à l'ennemi, du coup à la fin de la phase de move il va prendre, plus il va prendre en général des dégâts liés aux spell, plus à la fin de la phase de combat, donc, et en plus ça se déplace, on se souvient que maintenant il n'y a que nous qui les déplaçons, donc ça. Et on rentre dans un système de fatigue. Ah, <rire> donc, donc si on les joue eux, faut vraiment jouer même un petit NSPL, même à 20 points, entre, on prend un truc pas génial, entre allez, 20 et 40, 50 points, pour euh, tricer ce truc là, faut absolument le faire parce que ça fait partie de la mécanique du War Scroll et je pense que bah, ça fait partie de sa force. Voilà. Mm -hmm. okay. Le Seigneur des Pestes on en a parlé pas incroyable, voilà. euh, simplement si on cherche. Après on a une unité Underworld. Alors une unité Underworld, <rire> tout le monde a dit que c'était vraiment très très cher et que c'était injouable. Pas du tout, en fait euh, c'est plutôt bien costé parce qu'en fait euh, elle inclut un profil de sorcier avec plus de tankiness, donc elle est plus tanky et elle peut lancer une fois par partie de sort donc c'est toujours sympa. Et donc vaut, si on prend on enlève le coup du sorcier et elle est accompagnée de deux Black King, les deux Black Kings sont euh, littéralement la moitié d'unité de Black King parce qu'ils ont un PV de plus. Donc en fait ils ont 10 PV au lieu de 20, donc c'est exactement la moitié. Donc en fait si on prend les, les coups séparés des deux unités, c'est-à-dire le sorcier et la moitié d'unité Black King, c'est une unité qui est tout à fait jouable et euh, euh, les figurines sont à tomber par terre, euh, clairement. Mais en compétitif, vous pouvez jouer ça sur la table, ça n'a rien de ridicule. Voilà. Mmh. En plus, vous avez une unité euh, qui est fond de cours, et là on va aborder un des points de d'orgueule qui est super sympa, c'est dans votre liste, vous devez garder des unités qui vont un peu rester en arrière. Donc un petit perso, euh, bah, Fécula pourquoi pas, euh, ou euh, Epidemus, ou euh, machin, un petit sorcier qui vont rester derrière. Pourquoi Parce que ça vous donne 3 points en vocation d'être dans vos territoires. Et quand votre territoire est seulement à 11, et ben bah, on est vite sorti en fait, et en plus c'est entièrement dedans. Donc euh, on, quand on va aller chercher les unités, euh, euh, les objectifs au milieu de la table et tout, bah on va globalement euh, perdre un peu ces, ces, ces threads-là on a besoin de ces trois points d'invocation pour avoir, euh, bah, je suis chez toi, je suis chez moi, ça m'en fait déjà 6 de base, j'ai un arbre, ouais. ça fait 7. Donc ça fait une unité par tour automatique à partir du mmh. T2, voilà. Ouais, donc ça ça, ça, ça, ça, ça soulève un truc important, c'est qu'il faut pas s'arrêter juste au war scroll. Ouais. Euh, je pense que Games commence à quand même maîtriser son algorithme pour faire ses points, etc. Même si des fois il y a des ébérations, hein, ça arrive. Hein. Toujours. Mais quand vous avez un coup en point élevé, c'est souvent un indice qu'il y a un petit truc derrière, quand même, qui est rattaché, qu'il faut aller chercher un peu plus loin. Euh, voilà, il ne faut pas juste s'arrêter au point en disant ah bah, c'est broken, c'est machin, non. Ouais, si on le découpe, en fait, si on le découpe bien avec les unités qui sont bah, là, en dehors c'est composé de Black King et d'un sorcier. En fait, si on le découpe avec les entrées du bouquin, en regardant ce que ça coûte. Black King ça vaut 250 points en fait là pour la moitié donc si on prend 125 plus un sorcier qui vaut 145 mais bah, finalement en fait l'unité est quasiment moins chère que les unités du war qui a ouais, voilà. voilà donc oui c'est peut-être pas notre choix premier pour d'autres raisons mais par contre c'est pas du tout une question de prix de oui, cette pas qui, qui voilà. fait après ça. elle est pas customisable donc on... mais par contre si on a besoin d'un sorcier en plus sur lequel on mettra pas d'artefacts pas de trait de co et mmh. qu'on a un peu de points les figurines sont magnifiques c'est bon à la table euh, ça compte pour 6 pour les objectifs avec 3 petits gars, c'est garde du corps, donc ça nous fait aussi un très bon personnage qui mourra pas trop derrière. Quoi d'autre <rire> Franchement ah, c'est vraiment bien, bien quoi C'est cool. cool parce que l'Unité Underworld est plutôt en fait bien designée, donc euh, si on a envie de la jouer, on l'a, et bah top, c'est très bien, on en rgueule, franchement. Euh, bah on en parlait du coup, les Black Kings. Ouais, les Black Kings qui sont une des lignes génériques de l'armée, euh, très bonne ligne qui est en, en gros la ligne la plus résiliente de l'armée. Pourquoi Parce qu'elle a 4 plus de sauvegarde, 4 points de vie chaque, et chacun, euh, elle fait une très grosse saturation. Donc il faut vraiment s'en méfier, même quand vous avez une bonne sauvegarde, ils arrivent quand même avec 5 attaques chacun, ça commence à faire beaucoup. Euh, ils mettent quasiment euh, leurs 7 tokens de maladie par tour, donc euh, c'est vraiment sympa. Ils sont bien costés, en fait, euh, tout le monde dit ouais c'est un peu cher 250 points, non, ils valent 250 points. Parce qu'en fait euh, ils rétament euh, globalement tous les pâtés d'en face, euh, les petites unités pas trop tankies, etc. Ils leur mettent tellement cher que c'est bon. Et euh, même contre les monstres, ils se battent bien. Ils se battent bien parce qu'on va tout le temps les mettre dans un bataillon chasseur euh, des terres, je sais plus quoi, euh, <rire> pour ouais, ignorer euh, les effets de monstres. Et du coup, on oui. peut passer en 3 plus de sauvegarde euh, avec en plus euh, le, le, la protection derrière. Très compliqué à tuer pour les monstres. Mmh. Très très compliqué à tuer. Euh, et ils vont les saturer, ils vont leur faire mal, etc. Donc c'est une très bonne ligne. Euh, quand on part sur un build en en mettant dedans, on va effectivement être une armée très élitiste. Par contre, eux, ils gardent des objectifs comme personne, c'est-à-dire qu'ils vont nettoyer tout ce qui vient. Donc ils sont vraiment bons, ils sont vraiment bons, ils sont... et puis les figurines sont toujours aussi belles, donc c'est vraiment ouais, cool. C'est vrai qu'elles sont classées, celles ouais. aussi, ouais. Enfin. Et on finit bon, par l'arbre, bon, est-ce qu'on a besoin de tergiverser sur il en faut de toute façon Ouais l'arbre du <rire> coup faut juste noter que du coup c'est aussi un truc qui joue avec la mécanique de version c'est à dire que si on se met à côté et eh bah ben, tout simplement on va enfin euh, on, on va enlever les points d'invocation d'un par contre on va prendre des tokens maladie donc c'est encore un choix que votre adversaire doit faire s'il vient empêcher de les faire c'est important de bien les placer euh, c'est pas n'importe comment soit on va les mettre vraiment au fond parce qu'on veut pas que notre adversaire nous ennuie Soit si on sait qu'on va en avoir vraiment besoin, on peut les mettre plus proche des objectifs pour tout simplement avoir une tactique qui va se débrouiller, donc celle dont je parlais tout à l'heure, euh, de nettoyer autour des arbres, et euh, on a aussi la capacité d'invoquer euh, sur un objectif à côté, donc ça peut être vraiment sympa, donc euh, voilà, fais attention aux arbres. Et on va revenir sur une unité de Blacklord sur Bouche qu'on n'a pas couverte, qui est juste là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> qui est, qui est, qui est euh, sûrement une des meilleures unités du bouquin. Parce que tant bien, elle va vite, elle va avec le Seigneur des Afflictions en frappe en profondeur, elle peut avoir le bon mouvement de pré move dans la, la, la sous-agence des noyés. Elle met un peu des BM à l'impact, elle sature très bien, elle a un peu de raid moins 1, donc ça apporte toujours parce qu'on en a un peu besoin dans l'armée parce que sinon on est full sans rennes. Donc euh, voilà, c'est vraiment, vraiment vraiment une très bonne oui, unité qui est en plus très bien euh, designée en termes de prix. Euh, moi je la trouve vraiment parfaite, mmh. elle vaut euh, un, ça vaut euh, le prix d'une bête de Nurgle euh, et deux, on est, on est en comparatif avec euh, des Black Lord, ou avec euh, les, les autres mouches etc. Elles elle gagnent beaucoup des comparaisons de manière générale, mais elles sont vraiment sympas. Et en plus, euh, truc très sympa à pas oublier, c'est que quand on a un Seigneur des on peut les jouer aussi par une. Donc même quand vous achetez une boîte où il y en a deux dedans, vous pouvez jouer le Seigneur des Afflictions et une mouche en solo. Donc on peut jouer un solo par le Seigneur des Afflictions, Mais Gale, c'est intelligent, c'est comme les, les dragons. Les uh, les dragons ouais. Voilà, donc euh, c'est très bien d'ailleurs de jouer 2 euh, 1 et le Seigneur par exemple. C'est très très bonne compo, vous achetez deux boîtes et vous avez un, un, une très bonne base en plus. Ben euh, ouais, va très bien. Euh, bah voilà pour ce qui est donc des unités ouais. euh, donc plein de bonnes choses hein. vous avez vu on a un... bah on s'est dit on, on se concentre sur ce qui est fort et on a couvert <rire> est quasiment hein, toutes les fou. unités c'est difficile avec toi, ouais, voilà, donc euh... c'est donc, bah, cool c'est vraiment vraiment pour le mieux c'est côté... parce que il y a l'aspect rejouabilité hein, parce que c'est vrai que sans se bouffer tout le temps ouais. la même liste euh, c'est pas intéressant mmh. et je pense que aussi la recevoir ça va être chouette je pense en tournoi de voir un peu la... la... Voilà, la diversité que vont pouvoir créer les joueurs parce que ouais. là, à chaque fois que je relis, je vois un nouveau truc à faire. Un... Ouais, on a... voilà. En disant, c'est. Et... Et pas, il n'y a pas vraiment le truc full opti, le plus opti de, de ouf. Enfin, pour l'instant, bon, on n'a pas assez de recul, mais. Non, mais il y, y a une liste qui s'est déta... qui a commencé à se détacher, mais c'est vraiment des listes un peu White Dwarf, un peu Bolivar. C'est à dire qu'on rentre un grand immonde, un des euh, Magot Lord. Et ensuite, on ponctue un peu ce qu'on veut, des porte-pestes, des bêtes, etc. Mais, et il y a ainsi des afflictions, et globalement ça, ça compose un peu l'armée de base qui est très polyvalente, très wide dwarf, on peut quasiment jouer une unité de chaque, etc. Elle est très cool à jouer, en plus c'est vraiment très sympa. Euh, c'est un peu ce, ce sur quoi moi je suis parti. Euh, et Bon voilà, c'est une optique, on a, et on a vu comment ça émerger ça commence à arriver avec des armées de bêtes, de qui des billes porte peste de qui ces ces choses. Donc, euh, il y a cette saveur un peu du bouquin, où on se dit bon je peux mettre un peu tout c'est sympa, puis après je peux commencer à essayer de créer des builds un peu spécialisés avec beaucoup de démons, beaucoup de mortels, jouer sur différentes mécaniques. Euh, je vais jouer l'invocation, je vais pas la jouer ça va juste être un bonus, je vais essayer d'avoir une armée un peu d'alpha avec des mouches qui vont hyper vite, qui vont toutes charger au tour 1. Euh, je peux mettre une armée où il n'y a rien sur la table, enfin, et, et tous ces builds là on a vraiment envie de les jouer quoi, enfin, c'est vraiment, et en plus ils sont bons. Intrinsèquement, c'est pas des trucs qu'on dit ouais c'est fun, c'est une armée à thème et tout, non, c'est vraiment bon et ça a des vraies capacités sur table euh, d'embêter adversaire ou d'avoir un, une mécanique qui, qui peut bah, où l'adversaire ça va lui retourner un peu la tête quoi. Et ce, ce qu'on a vu depuis le début, il doit penser à tellement de choses en orgueul, euh, la roue, les maladies, euh, l'arbre, les invocations, les machins, etc. Et quand vous commencez à avoir une armée qui en plus va rajouter ça, euh, on peut penser aux petits persos démons qui ont plein de règles, j'empêche les pins, je donne des bonus à ABM BM, etc. Euh, bah voilà ça c'est aussi une nouvelle mécanique ou à euh, Gotthrod qui peut partir en en, en fait avec des petits gars, ou Glotkin charge en fin de phase de mouvement c'est génial, du coup on a vraiment cet aspect un peu euh... ouais anxiogène d'affronter mmh. Nurgle avec ce côté euh, qui, qui va durer durant 5 tours je vais t'emmener dans le jardin de Nurgle et ça va être vraiment une galère pour toi euh, et je vais t'amener un peu dans mon monde avec toutes mes règles etc et voilà et c'est difficile du coup de jouer côté Nurgle parce qu'on a toutes ces règles à se rappeler ça c'est un des aspects pour les joueurs compétitifs c'est qu'au niveau euh... Lock, quand on joue en temps timé euh, un peu à chest lock euh, c'est pas, pas simple parce qu'il y a beaucoup de règles euh, ouais, on, la gestion de la maladie prend un peu de temps euh, voilà c'est ça et, on, et donc faut, faut bien des années et on a beaucoup de règles par contre ce qui est plutôt cool c'est que c'est une très bonne arme aussi pour les débutants euh, Putain, qui cool, veulent ça. se mettre à, à la compétition pourquoi parce que bah, les, les wars Scrolls sont quand même assez simples globalement on touche à 3, on blesse à 3 avec quasiment euh, 90% des attaques on a assez peu de tirs donc ça enlève un peu une, une phase du jeu et euh, bah on, on, on pourra se concentrer sur ce qui est intéressant c'est-à-dire on est très bon en scénario donc c'est pas mal quand on commence parce qu'on est sûr de marquer un peu de points et donc c'est pas frustrant comme armée c'est-à-dire qu'on va même quand on va commencer à perdre on va jamais perdre de beaucoup ça c'est plutôt cool et euh, bah après on va pouvoir se concentrer sur le côté combat et là c'est intéressant pour les joueurs un, un peu chevronnés ou ouais. qui ont de l'expérience c'est la micro des combats Nurgle est une armée de micro combat pourquoi parce que bah, le mouvement d'engagement de trois pas euh, c'est euh, 75% de notre phase de mouvement en fait donc on va tout le temps les faire, ça nous aide parce que bah, ça nous permet de bouger une autre, un autre moment dans le tour, ce qui est plutôt super cool. Euh, globalement, par rapport à des armées qui sont fichent complètement quand on a 8, 14 euh, de mouvement, etc, je reste, on, je reste là, je tape, hop, je te tue. Non, la c'est je vais bouger, je vais aller engager d'autres unités pour mettre d'autres tokens maladie, euh, je vais vraiment utiliser cette mécanique euh, à fond. Euh, et puis je vais euh, charger aussi beaucoup euh, des unités pour pas les tuer mais pour les bloquer. C'est beaucoup ce que fait c'est-à-dire Je sais que je peux pas te tuer parce que t'as une sauvegarde à 2 ou parce que tu est mortel ou quoi que ce soit, mais je vais aller t'engager. Voilà. Donc c'est vraiment une armée qui, a, euh, qui peut être à, à, très bien abordée et pour les débutants et pour euh, des joueurs compétitifs. Le même parce qu'on peut tout mettre euh, ouais, et on va pouvoir se concentrer sur le combat, euh, sur sa gestion, sur ses mouvements, et puis quand on a peu de mouvements, chaque mouvement est crucial, donc euh, c'est aussi euh, hyper intéressant. De, de, de pouvoir se concentrer sur ça. Moi c'est pour ça que par exemple j'aime beaucoup cette armée là au premier abord euh, c'est à l'opposé de ce que j'aime bien dans oui, le jeu. Est à, tout ce, qui est, ce, ce, ce qui court vite euh, voyant, euh, et <rire> euh, surtout ce qui court vite et tout, moi je suis un joueur qui aime beaucoup le mouvement, bah, justement c'est euh, sûrement une des armées les plus intéressantes en termes de mouvement que j'ai joué parce que euh, vous avez quatre mais les quatre faut bien les faire. Euh, vous pouvez souvent courir donc ça va souvent augmenter et surtout bah cette micro de combat qui est hyper intéressante à jouer vraiment c'est vraiment hyper hyper hyper intéressant Si votre adversaire pense que euh, Nurgle c'est lent, dites-lui oui oui <rire> Voilà c'est ça. <rire> et donc, vous voir, et voilà, moi. exactement ça, ça va prendre toute la table euh, et puis euh, voilà il va être dans un, dans un espèce de bazar et de jardin de Nurgle où il y a des unités un fou, peu ouais. partout qui vont mettre des BM avec de la maladie avec des trucs et moi c'est vraiment le sentiment que j'ai avec mes adversaires quand j'ai partagé après ce week-end c'est euh, il y en a partout, j'ai plein de trucs à gérer, c'est hyper compliqué. Je pensais pas du tout que c'était comme ça, et voilà, ça fait cet effet là un peu. Je dois gérer ça, et puis j'ai envie de tuer Nordlings, mais j'ai pas le temps. Et puis... Donc voilà, tout ça c'est ce qui va... l'ambiance qu'il va y avoir à la table. Hmm. Voilà. Euh, du coup, euh, je vous affiche là, euh, soit là, soit en description, on verra. Euh, deux listes euh, que, tu nous a, que tu nous auras préparées. Ouais il y aura une liste un peu polluante et puis on va vous mettre la liste où il n'y a aucune unité sur la table Je pense que ce sera super cool avec... Euh, euh, voilà. Pour ceux qui débutent ça peut permettre de faire une, un petit point de départ ouais. Faites attention, prenez, reprenez pas toujours les listes hein, parce qu'il euh, faut les comprendre aussi Mais bon là vous aurez vu cette ouais, review Avec Norgal il n'y a pas plus de, plus de, de tricks incroyables oui, C'est plutôt, vrai. plutôt euh, on a plein d'unités donc elles sont vraiment euh, prenables comme ça hein, Et puis vous allez voir qu'il y a quasiment une unité de chaque Donc en fait ça permet de tester tout le bouquin et puis peut-être après de trouver des unités que vous aimez particulièrement, et peut-être bah, de commencer à vous focus dessus. Par exemple, il bah, y, y a des Black Lords en mouche, vous les aimez bien. Bah, tiens, je vais peut-être plutôt en mettre Plus, et puis par terre en Noyer pour changer d'allégeance, parce mm -hmm. que ça les synchronise mieux. Et du coup, ça vous fait une toute nouvelle armée qui n'a plus rien à voir en termes de gameplay. Donc voilà. Ah ouais, très bien. Donc, euh, pour résumer très rapidement, euh, donc, très bonne armée, ouais. pour débuter, pour les vétérans aussi parce ouais. qu'il y a quand même beaucoup de choses à, à faire à, à venir sortir de ce, ce battle tome. Ouais. Du coup pour progresser c'est-à-dire si on veut jouer si on veut commencer une armée et puis on veut ce step up bah, pendant les deux trois prochaines années on peut très bien jouer Noireguele et ça sera super bien et on va progresser et on va vraiment devenir un, un très très bon joueur de je pense de os ouais. voilà. Donc euh, voilà donc bah voilà bah, t'as tout dit là, du coup hein. <rire> c'est très bien <rire> euh, écoute euh, je te remercie ouais, Merci beaucoup pour l'invitation, c'était cool. Ouais, c'est cool de venir. C'était oui. très plaisant d'avoir ton analyse. Il y a plein de trucs que je n'avais pas vu, c'est fou. Euh, j'ai appris. J'espère que vous avez appris aussi. Euh, vous pouvez retrouver euh, donc, la li les listes, comme j'ai dit, dans la description. Nos partenaires aussi, hein, on ne les mmh. oublie pas. Bien donc euh, voilà, Frank Wargen, My Scenery, My Myobly Place, voilà, tous les copains. Euh, allez les voir, ça fait plaisir On n'oublie pas les pouces, le Tipeee Ouais, le, tipi. le tipi, si Mettez aussi bien. les commentaires, si vous avez des questions les... sur ouais, ouais, google euh, Je me ferai un plaisir de, de répondre ouais. Et puis est... on, pourra, on pourra discuter Il, tout, est... Euh... Il est au taquet sur les commentaires je passe mon temps <rire> à... Ouais, J'aime beaucoup <rire> discuter, donc euh, n'hésitez pas Voilà, très bien euh, vous retrouverez certainement Nurgle très rapidement euh, Mais sur Twitch Parce que j'ai très envie de faire des lives D'AOS euh, Je trouve que le, le jeu s'y prête bien C'est mmh. interactif, c'est fun euh, Donc euh, n'hésitez pas aussi à, nous, à vous abonner Sur euh, notre chaîne Twitch Vous connaissez le nom mmh. euh, Et on se retrouvera très rapidement en live guettez la, la notif euh, Encore merci Merci à vous ouais, Merci à vous, merci beaucoup et euh, je vous dis, ciao les seigneurs de guerre.